Coucou à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui fâche un petit peu. <rire> j'avais envie de parler de frustration. Alors je pense que ce sentiment, on l'a... Tous et toutes vécues mais souvent on n'en parle pas ça reste un petit peu tabou et tout je vais vous parler de mon propre sentiment de frustration alors ça va vous paraître très euh, peut-être très étrange mais en fait les vidéos euh, que je fais là ces vidéos un peu de développement personnel un peu où je parle de sentiments de de voilà, de toutes ces choses-là, en fait, c'est vid les vidéos qui marchent le moins. Et moi, ça me frustre énormément parce que je me dis c'est les vidéos qui pourraient le plus aider un maximum de personnes. Mais bien souvent, on se concentre sur l'aspect financier, l'aspect professionnel. Euh, donc, on veut apprendre des ongles, donc on se concentre sur cette partie-là. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que soi-même, on a des peurs, on a des blocages, euh, on a tendance à écouter euh, la mère. Même le père la grand-mère la belle-sœur qui ont dit ouais ben ton oncle il a créé une entreprise une pizzeria une boulangerie ou peu importe ça n'a pas marché pourquoi est ce que toi ça marcherait tu es dans un milieu euh, qui est totalement saturé et tout ça et donc du coup ces peurs inconscientes qu'on reçoit des autres ou alors on a déjà des peurs euh, en, en soi même par rapport à la société par rapport à voilà à plein de choses euh, par rapport à notre environnement et eh bien tout ça va faire en sorte que qu'on ne va pas réussir à matérialiser le projet qu'on a envie de faire, le projet professionnel qui pourrait nous faire gagner de l'argent. Puisque c'est ce qu'on veut, enfin c'est ce que vous voulez, vous, vous me dites souvent, voilà, je veux faire ce projet professionnel pour changer de vie, pour avoir de l'argent, pour pouvoir, euh, ben voilà, contribuer à la famille, pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir me payer ce que je veux, partir en vacances, quitter mon emploi, etc. Mais avant ça, il faut bien, bien, bien, euh, ben déjà voir l'aspect personnel de la chose changer personnellement parce que plus on va être ouverte plus on va être souriante plus on va être bienveillante avenante tout ça plus on va être lumineuse plus les gens vont venir vers nous et moi j'ai une très grande frustration de me dire que ces vidéos euh, ne font que en, entre guillemets 300 500 700 vues euh, j'aimerais aider tellement plus de personnes à travers ces vidéos mais après, je, je me dis, si ne serait-ce que dans ces, ces personnes-là qui verront ces vidéos-là, donc plus de développement personnel, euh, eh bien, il n'y a ne serait-ce qu'une ou deux personnes à qui ça change la vie, eh bien, ça me donne euh, de la motivation et de l'envie de continuer à les faire. Pareil, si vous, vous, vous avez de la frustration par rapport à quelque chose, demandez-vous, est-ce que ça a réellement un intérêt que je fasse cette chose qui peut me, me frustrer éventuellement euh, si oui, continuez à le faire. S'il n'y a aucun intérêt, arrêtez de le faire, tout simplement. Moi, je sais que je continuerai à le faire pour vous aider. Celles qui me suivent sur ces vidéos-là, merci infiniment. Et si vous voulez justement partager un peu plus ce message, eh bien, n'hésitez pas à liker les vidéos et à les partager parce que c'est comme ça que YouTube va mettre ce genre de vidéos en avant et ça va permettre d'aider d'autres personnes à peut-être ouvrir les yeux sur leur situation, sur le fait que l'aspect pro, c'est bien mais l'aspect personnel va venir soutenir l'aspect professionnel également j'ai une autre frustration aussi c'est de voir euh, certaines chaînes bon ça, ça se rejoint un petit peu certaines chaînes d'ongles qui ont commencé il y a quelques mois qui sont déjà à 50-100 000 abonnés euh, mais c'est des personnes qui vont faire on va dire des, des vidéos euh, qui attirent énormément de vues et moi c'est des vidéos que je pourrais faire mais je ne me sens pas du tout alignée avec ce genre de, de contenu. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est du contenu... Euh, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais c'est des choses que moi, je n'ai pas envie de faire, que qui... Voilà, je le ferai à contre-cœur. Et plutôt que de faire quelque chose à contre-cœur, je préfère rester honnête avec moi-même, avoir moins d'abonnés, moins de vues, mais euh, d'avoir euh, justement une chaîne qui correspond à qui je suis. Et je pense que l'honnêteté va toujours être au bout d'un moment et d'ailleurs c'est déjà le cas d'ailleurs je vais faire une prochaine vidéo sur la gratitude parce que j'ai tellement de messages de soutien de personnes qui qui me disent mais Nathalie tu as changé plein de choses pour moi que pour moi c'était important de faire une vidéo pour remercier euh, toutes ces personnes là et donc voilà je vais pas m'attarder là dessus on le verra dans une prochaine vidéo mais en tout cas si vous avez ce sentiment de frustration essayez de vous dire est-ce que je suis frustrée parce qu'il y a une petite sorte de, un peu de jalousie, et bien sûr la jalousie fait partie des sentiments, c'est normal, mais en fait il faut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ça, c'est de se dire, est-ce que finalement, si je faisais ces vidéos-là, je prends mon exemple à moi, mais bien sûr vous adaptez, si je faisais ce type de vidéo là que j'avais 100 000, 200 000 abonnés, est-ce que je me sentirais mieux Et là la réponse elle est non parce qu'en fait, je ne serais pas honnête avec moi-même, je ne serais pas honnête avec vous. Donc, je préfère faire moins de vidéos, faire des vidéos peut-être qui ne correspondent pas à tout le monde, qui vont peut-être intéresser qu'une petite fraction euh, des personnes qui vont me regarder. Mais en tout cas, je suis honnête dans ma démarche, je suis moi-même. Et souvent, quand on m'appelle, on me dit, Nathalie, reste qui tu es, reste souriante, reste ouverte, reste comme tu es, parce que euh, c'est ce qui me plaît. Et en fait, c'est la réponse, en fait, à, à tout ça. C'est à partir du moment où euh, vous aidez d'autres personnes, où vous êtes en alignement avec qui vous êtes, et bien vous êtes sur la bonne voie. Même si vous n'avez pas le succès énorme que vous voudriez avoir. Et au final, je pense que le succès ne se ne se calcule pas par rapport au nombre d'abonnés mais par rapport au nombre de vies qu'on change et je pense que j'ai déjà changé pas mal de vies donc j'ai énormément de gratitude pour ça, énormément de gratitude pour toutes les personnes qui me disent merci et donc du coup je vais continuer à faire ces vidéos, même euh, s'il y a une toute petite part parfois des frustrations que j'aimerais qu'elle soit un peu plus visionnée pour aider plus de personnes, pas pour moi personnellement hein, mais vraiment pour aider un maximum de personnes mais en tout cas, voilà je vous dis un énorme merci de me suivre dans cette vie dans ces vidéos là euh, en particulier dites moi dans les commentaires justement si vous avez envie que comme de voir d'autres vidéos dans, de ce type euh, si ça vous aide, qu'on parle de vos peurs, de vos blocages de la détermination, de la procrastination euh, de, de toutes ces choses là, est-ce que ça vous aide si oui, je continuerai à les faire même si on n'est que 10 à regarder ces vidéos euh, je continuerai parce que pour moi c'est très important d'aider les autres, c'est pour moi une vocation je le fais à travers les formations je le fais bien sûr à travers aussi beaucoup plus de choses puisque dans les, les formations ne sont pas du tout que de la pratique, on j'y on, ai intégré pas mal aussi de développement personnel dedans et c'est ce qui fait la particularité de mes formations et c'est ce qui fait la réussite aussi de mes élèves après puisqu'il y en a qui, qui ont des succès énormes au bout de, de quelques mois elles ont l'agenda plein à rabord plein de clientes, des clientes hyper satisfaites parce que justement voilà elles ont, elles ont su être une personne hyper avenante, hyper gentille hyper agréable et les gens ont envie de revenir pour ça, je suis désolée hein, je parle toujours beaucoup trop, <rire> je vais m'arrêter là, mais en tout cas, voilà si vous aimez ce type de vidéo. Et si vous sentez euh, que, que vous avez euh, ben, besoin de ce type de vidéo, dites-le-moi dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir. C'est vraiment voilà la, la plus belle chose qu'on puisse me dire. Et donc du coup, ben je continuerai à les faire avec très très grand plaisir. Et si vous ressentez de la frustration dans votre vie, demandez-vous est-ce que c'est une part de jalousie Mais après, identifiez-vous à ça. Est-ce que j'aurais envie d'être cette personne qui fait ce type de choses ou est-ce que je préfère être moi-même, être vrai avec moi-même et finalement avoir peut-être un peu moins de succès Mais au moins, je suis honnête, je suis droit dans mes bottes et je fais ce que j'aime et euh, je, je reste qui je suis. Voilà. Je vous fais, comme toujours, un énorme bisou et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Alors là, de pratique, je vous parle de euh, la pose américaine. Qu'est-ce que j'en ai pensé On va voir aussi euh, comment à ne pas avoir de... Euh, de décollement parce que ça c'est super important je vais vous montrer quand même la repousse hein <rire> assez énorme euh, donc voilà on va parler de tout ça ensemble dans les prochaines vidéos parce que bien sûr on parle également des ongles hein, sur, euh, sur la chaîne et euh, donc je vous réserve pas mal euh, d'autres surprises dans les prochains temps donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et euh, ben, à suivre la formation gratuite d'initiation hein, tant qu'à faire <rire> c'est gratuit c'est juste en dessous euh, je vous apprends plein de choses sur les ongles ça a aidé énormément de personnes à se lancer donc, si vous avez, vous aussi, envie de vous lancer dans ce métier, eh bien, ce sera peut-être une première euh, voilà un premier pas dans ce métier et euh, je vous offre tout ça avec grand plaisir je vous offre également des conférences d'ailleurs très prochainement euh, je sors une toute nouvelle conférence qui va énormément vous aider je pense parce qu'on va parler de plein de questions que vous vous posez est-ce qu'il y a besoin d'un examen pour pratiquer euh, comment être en règle avec la loi comment euh, faire les waouh au niveau de ses clientes comment fidéliser en illimité enfin plein plein plein de choses comme ça et donc c'est une prochaine conférence que je vais donner très très très prochainement je bosse encore dessus euh, vous allez voir, je pense qu'elle va vraiment beaucoup vous aider, donc dès qu'elle sortira, euh, vous le verrez sur mon site www.yornels-international.com et, euh, et puis bon, ben vous le verrez sans doute, j'en parlerai aussi sur Youtube et sur Facebook. Voilà, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt